Bonjour chers amis Ah oh, c'était beau ça Bonjour chers amis Je suis heureux de vous retrouver pour le Talk Talk Show l'émission qui fait parler les pros et j'espère ce soir que vous allez découvrir un peu plus en profondeur une personnalité que vous avez probablement vue sur vos écrans, que ce soit la télé, que ce soit la tablette, le téléphone portable, euh, et que ce soit peut-être même dans un livre, vous en avez entendu parler et j'ai vraiment le bonheur ce soir d'accueillir une invitée de marque et je me réjouis de pouvoir échanger avec elle. Pour l'heure, je suis heureux de vous retrouver pour ce Talk Talk Show. Le Talk Talk Show ben c'est le show qui, euh, qui est dans un mode conversationnel ce n'est pas une interview c'est vraiment une conversation et mon objectif c'est d'aller chercher les pépites de mon invité alors ce soir je vais probablement parler un peu plus lentement et vous allez comprendre pourquoi et je vais aussi devoir être très attentif comme chacun d'entre vous parce que nous allons vivre une expérience hors du commun. Nous allons vivre une expérience que moi je n'ai jamais vécue et je trouve ça euh, très challengeant et j'espère que vous allez en apprécier le contenu. Et comme d'habitude, si c'est en direct, c'est aussi pour vous donner à chacun l'opportunité de réagir en direct dans le chat, vous avez l'habitude. D'ailleurs, saluez-moi, dites-moi que vous m'entendez bien. Dites-moi également d'où vous venez, ça me fait toujours plaisir de savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Et si c'est la première fois que vous voyez cette émission, eh bien, n'hésitez pas à dire que c'est la première fois que vous la voyez. Alors, ce soir, ce soir nous allons avoir Virginie de la Lande qui qui attend avec un sourire qu'on connaît, qu'on lui connaît, et donc sans plus attendre et sans vous faire attendre parce que bien entendu ben, le moment est arrivé pour qu'on puisse l'accueillir, et eh bien c'est maintenant. Bonsoir Virginie, que je suis content de te voir. Monsieur, ça me fait très plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Si je parle trop vite, tu me le dis. Normalement, je pense que ça devrait aller. Non, tu vas bien. Super. Alors Virginie, on l'entend, hein, ceux qui ne te connaissent pas. Tu es une personnalité euh, marquante. Euh, tu fais partie euh, de, de ces femmes extraordinaires et inspirantes. D'ailleurs. Tu as été élu en 2020 l'une des 40 femmes les plus inspirantes de France par Forbes. Ce n'est pas pour rien et on va découvrir dans quelques instants pourquoi. Euh, alors, ceux qui t'ont peut-être vu avant, en 2019, tu as fait le grand oral sur France 2. Et on l'a bien compris, faire un grand oral sur France 2 pour quelqu'un qui est sourd. Tu n'es pas malentendant, tu es sourde, si je ne me trompe pas. Hein. Il y a vraiment une vraie différence. Euh, eh bien c'est un vrai exploit, sourde, et tu parles sourde, et tu me comprends, et je trouve ça extraordinaire. Et bien avant ça, en 2017, si je me souviens bien, y a même eu, euh, on, a, on a même fait une, une, un reportage, euh, un documentaire à ton sujet qui s'appelle « L'éloquence des sourds ». Tout est dans le titre. <rire> tu t'appelles. Virginie, aujourd'hui tu es conférencière, oui. et tu donnes beaucoup de conférences. Virginie, qui es-tu comme extraterrestre? <rires> Alors, euh, je crois que tu l'as très bien dit, effectivement, je suis la première avocate sur des nations en de France. Donc, je n'ai jamais entendu le feu de ma part, et euh, quand on a découvert ma surdité à notre main, on a dit à mes parents que je ne parlerai jamais. Que voilà, c'est un petit peu la description que je pourrais donner, euh, rapidement. <rire> oui, alors là, tu es très rapide, parce que euh, pour préparer cette émission, j'ai bien entendu fait plus de recherches, tu as écrit un livre, euh, d'ailleurs, euh, et ce livre, mmh. il, il est magnifique, et tout est dans le titre. Hein, euh, et, et dans ce livre, c'est un récit autobiographique, euh, et mmh. abandonné, point d'interrogation, jamais, tout est dit. Dans ce livre, on comprend d'où tu viens on comprend mieux qui tu es. Euh, mais c'est un truc de fou parce que tes parents ont découvert ta surdité alors que tu avais neuf mois. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment. Euh, tes parents étaient en voiture, ils ne savaient pas encore que tu étais sourde et il y avait un tracteur. C'est bien ça <rire> Pas du tout. Ah, pas du tout. <rire> pas ah, alors, tu vois, il y, y a des mauvaises informations <rire> sur Internet. <rire> alors, tu dois reconnaître d'autres personnes sur maintenant. En fait, euh, nous étions dans le jardin de mes grands-parents et euh, ce jour-là, il faisait peu c'était un jour de printemps. Et en fait, euh, on est à la campagne et un tracteur passe sur la route, perd sa herse. Et vous savez, la herse, c'est une espèce de chouette en métal et quand ça tombe, ça fait énormément de bruit. Le chien du bazar, qui était choc, tout le matin a comme des fûts. Tout le monde se retourne sur ce et tout ça, c'est moi qui suis réveillée. Et là, mes parents se disent il y a un problème. <rire> Alors, bien entendu, euh, tes parents vont chez le médecin euh, et très vite, les médecins constatent, font un, un diagnostic. On annonce à tes parents que tu n'entendras jamais et que tu ne parleras jamais. Comment ont-ils réagi tes alors, effectivement, ça a été difficile pour eux d'accepter cette nouvelle, surtout que pour eux, la langue des signes, qui était en fait la langue de communication, des sûr, était la langue des salles. Donc, ils ne voyaient plus du tout leur petite fille mignonne, toute bleue, toute bleue, de venir à salles. Donc, ils ont décidé que même si les médecins leur disaient que vous ne parlerez jamais, Qu'ils arriveraient, eux, à me faire parler. Alors, déjà, ça, c'est extraordinaire parce que tu as de la chance d'avoir des parents qui, directement, ont décidé de te tirer vers le haut et de ne pas voir ça comme étant une fatalité. Alors, ce n'est pas du tout ce que je suis et en même temps, mes parents avaient une chance que tous les parents n'ont pas c'est qu'ils étaient très jeunes. Et quand on est jeune, on est toujours très optimiste, on a toujours beaucoup d'espoir. Mais quelque part, quand on ne sait ouais. pas que ce n'est pas possible, eh bien, on essaye. Mais est-ce que tu es en train de me dire que quand on est vieux, on est moins optimiste <rire> Tu <Tout à rire> <peu. rire> ah ben, Je ne suis pas d'accord avec toi parce que je ne suis plus tout jeune et je suis encore optimiste. Hein. <rire> non, mais après, après, il y a des gens qui sont sortent mieux que d'autres. Mais en général, c'est vrai. vrai que plus on a besoin plus on est mature, et plus euh, on se dit, euh, effectivement, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, et Alors, ça, quand on est jeune, on n'accepte pas forcément les choses. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est justement d'entendre ça, c'est la vie, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça, ça l'adage de ceux qui abandonnent très vite et qui n'ont pas envie de se battre. Exactement. Et dans ma, de ma, de ma famille, nous sommes des gens qui nous jamais. Donc, c'est quelque chose qui, qui t'a été donné dans ta famille grâce à tes parents. Euh, tu as dû effectivement vivre d'autres choses que la surdité. Les, les, les problèmes de la vie, tu les connais aussi très certainement. Il hein, n'y a, y a pas de raison. Euh, mais du coup, toi, tu, tu as fait euh, euh, de l'orthophonie pendant très très longtemps, plus longtemps que d'autres, plus tôt que d'autres. Comment ça s'est passé pour toi alors, effectivement, il fait 20 heures d'orthophonie, trois fois par semaine. que parler comme ça, vous voyez, je n'ai pas encore tout pu parfait. Mais je me dit après 20 heures, on va peut-être arrêter. <rire> Et donc, aujourd'hui, tu l'as dit, tu n'as jamais entendu le son de ta voix. Non. non. Donc, pour, pour nous qui, qui entendons, euh, mm -hmm. autorise-nous à rentrer un petit peu dans ton monde. Comment ça se passe C'est-à-dire que les sons. C'est quoi C'est du mimétisme tu, tu imites ce que tu ne sais pas, ce que tu n'entends pas Comment ça se passe Comment tu peux nous expliquer, à nous entendant, ce que toi tu vis Alors, je euh, que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. J'imagine, <rire> j'imagine. C'est pour ça que je te pose la Mais question. Je que, en fait, eu la chance, quand mes parents ont découvert ma sourdité, de n'avoir pas encore perdu mauvais donc, il faut savoir que tous les bébés même sur babillent Et en fait, le gros travail qui a été fait par les professionnels est d'essayer de me faire garder ce babillage Parce qu'effectivement, comme on n'entend pas, on n'avait pas du tout l'intérêt et puis on arrête de babiller de parler. Et donc, moi, on a réussi à me le conserver. Et à partir de là, de ces premiers sons, on a essayé de construire tous les autres Apparaît. Ah, Tout ça a commencé avec euh, ma maman, ma, et puis euh, ça, c'était la seule chose que j'arrivais à faire. Et ensuite, on a essayé de me montrer avec euh, la position des lèvres, avec euh, la log. Donc, on me faisait des dessins, on me disait bah, Tu veux ta langue, tu vas la mettre comme ci, comme ça, ah, oui, euh, par rapport au dents, euh, par rapport au palais. Et ensuite, euh, on m'a appris à souffler parce que, par exemple, je soufflais pour euh, pouvoir le prononcer. Et donc, euh, il fallait doser. Si je soufflais trop fort, euh, ça ne marchait pas. Si je ne soufflais pas assez fort, on n'entendait rien. Donc, il a fallu en fait travailler avec par exemple un verre d'eau pour remplir à rameur, et je devais faire bouger la surface de l'eau comme mon orthophoniste. Et c'est pour ça que c'est un privateur. Il a fallu retrouver tous les sons. ensuite additionner une voyelle avec une roussonne pour faire une syllabe, et ensuite retrouver des mots et faire des phrases. Est-ce qu'aujourd'hui, est tu arrives aussi à, à maîtriser le volume de ta voix Est-ce que tu entends euh, le volume de ta voix Comment tu, tu règles le oui. volume de ta voix oui. Oui, mais par exemple, je peux chuter. Je ne peux pas mettre pas. Ah Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai travaillé. C'est fou. J'ai du mal moi-même à imaginer. Alors, depuis peu, je, je n'ai plus une oreille. J'ai eu ce qu'on appelle une maladie de Ménière, Donc, j'ai perdu l'usage d'une oreille. Donc, je me fais une moitié ou un quart d'idée de ce que tu peux vivre. Parce qu'effectivement… Je n'entends plus de... de je n'entends que des sons, mais plus des mots. Mmh. Euh, mmh. Et, euh, et tu dois savoir ce que c'est parce que, euh, si j'ai bien compris, toi, est-ce que tu as des appareils auditifs ou pas du tout Alors, j'ai un appareil auditif. Au départ, euh, quand j'étais petite, j'en avais deux. Et je me suis fait opérer euh, pour essayer de récupérer un petit peu de dissonance avec euh, une technologie qui s'appelle la pleure c'est ça. que, oui, donc, donc, euh, à l'époque, euh, euh, on ne vérifiait pas l'opération comme on la vérifié aujourd'hui. Donc, en fait, on m'a opéré, on m'a réveillé, et puis le résultat était qu'il y avait un problème de feuille. Et donc, cette opération a échoué et m'a tué une de mes deux verres. Oh. Ensuite, l'oreille qui me reste, euh, qui est évidemment une oreille où je n'entends vraiment, vraiment pas le feu, et donc pas le de ma voix. Ça me sert uniquement à avoir des repères sonores. C'est-à-dire que j'arrive quand même à entendre euh, si on est dans le silence complet ou s'il y a du bruit. Mais je n'arrive pas du tout à reconnaître le bruit. C'est ça. Je n'arrive pas non plus à identifier qu'il s'agit d'une voix, de la musique, d'un bruit, si c'est une voix d'homme, de femme, d'affaires, de si c'est le chien qui a voix au enfin, euh, Mais ça ne sert pas à une grosse chose, en fait. <rire> mais <ça> me rattire <rire> Alors, euh, tu as été avocate? Euh, Qu'est-ce qui t'a mené à être avocate D'ailleurs, tu en parles dans tes conférences, hein, tu parles de ton parcours dans tes conférences, et ce parcours est extraordinaire, Virginie, je suis moi-même très humble par rapport à ce que toi, tu, tu racontes en conférence. Pourquoi, toi, tu as eu envie d'être avocate Il n'y a, a jamais eu avant toi d'avocate sur muette. Pourquoi Pourquoi <rire> Alors, euh, il y a plusieurs raisons. La première, euh, c'est que, euh, évidemment, quand on a un handicap, on n'est pas forcément considéré de la même manière que les autres. Mmh. Souvent, on a tendance à nous roter, à nous mettre de côté, à sous-estimer nos capacités, etc. Et on énormément souffert de ça. Mmh. Et ça a développé chez moi un certain modèle d'outils ça sépare. Et la deuxième raison, c'est que j'avais en plus une maman qui avait un caractère, on euh, va dire, assez prononcé <rire> et qui avait un petit peu tendance à toujours décider de ma vie à ma place. Et donc, quand euh, je vous disais, mais maman, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, elle me répondait, écoute ma chérie, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai 20 ans de plus que toi, donc ça veut dire que euh, c'est moi qui ai raison et euh, tu fais comme je dis. Et euh, donc, le sommes modèle des de voulu prendre euh, la parole pour ceux qui ne peuvent pas la prendre. C'est-à-dire tous les hommes, les femmes battues, les étrangers, enfin, toutes ces personnes, ne être nous ne pas. Et pour ma maman, c'était pour vous dire, euh, écoute, c'est le droit qui décide et le droit dit ça. Et toi, t'as tort. <rire> Comme tu ne pouvais plus me contredire. C'est fou, en fait, tu as, tu as, as ton, ton état physiologique a t'a permis de résoudre un autre état qui est presque une métaphore de ceux des autres. Toi, tu ne peux physiquement pas parler et tu et toi tu défends ceux qui ne parlent pas. Exactement. C'est extraordinaire. <rire> C'est vrai qu'à première vue, ça paraît un petit peu paradoxal et d'un autre côté, qui euh, puis... Il aucune personne qui connaît la situation pour défendre une autre personne. C'est ça. Parce que là, on parle vraiment avec les tripes, avec les sous. Et puis, on, en fait, on sait exactement ce que la personne vit. Donc, en plus, on peut émotionnellement impacter encore davantage. Et en plus, qui... je vais rajouter la puissance des textes juridiques. Alors là, vous gagnez tu <rire> C'est sûr. Et qu'est-ce qui fait euh, que tu passes d'avocate au grand oral à la télévision Qu'est-ce qui t'a amené au grand oral Alors, oulala, il s'est passé beaucoup de choses dans l'intervalle. C'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme d'avocat et puis euh, je suis partie vivre en France, mais je suis allée travailler aussi. Alors, pour des raisons, en fait, tout n'aurait rien à voir avec ma surdité qui étaient des raisons pour ma familiale, mais que je souhaitais en fait offrir à mes enfants une vraie qualité de vie. Et moi, j'avais besoin en fait de travailler dans une ville avec des commissions internationales, un sièges de grandes entreprises, etc. Et donc, euh, j'arrive en Suisse, je cherche du travail, et que m'aperçois en fait que c'est le seul pays d'Europe à ne pas reconnaître le diplôme d'avocat. Elle m'a dit Aïe, j'ai fait déménager toute ma famille. Euh, mon mari, de l'époque, parce que nous avons divorcé depuis, euh, avait créé son cabinet, était euh, libéral et ça marchait très bien. Et c'était compliqué, en fait, euh, de dire à tout le monde écoutez les amis, mais c'est trop trompé, on retourne à Paris. Donc, j'ai travaillé en entreprise. Et du coup, euh, j'ai fait, en fait, huit euh, ans de droit en entreprise. Je suis travaillée dans le marketing pendant 18 mois. Et un jour, je me suis dit, euh, la vie en entreprise, finalement, euh, je crois que ce n'est pas vraiment pour moi. Et j'ai décidé de me mettre à mon coach, comme coach et conférencière. Et à ce moment-là, euh, ça faisait euh, un an à peu près que j'avais pris euh, des cours pour devenir conférencière professionnelle. Et en même temps, il me disait Ah non, non, je n'ai pas du tout pour moi, je n'y arriverai jamais avec ma surdité, mon action, ça ne va pas du tout marcher. Et euh, on a tourné le fameux documentaire dont vous avez parlé au début, le des sœurs. Et là, on m'a demandé de faire des conférences. Voilà, d'accord. Ça t'a donné une visibilité euh, télévisuelle, en fait. Exactement. D'accord, je comprends bien. Exactement. Et par rapport à ça, de vais me contacter pour participer au rentrée. C'est ça, d'accord, tu as été contacté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai vu passer une question euh, de Claire qui nous a demandé c'est quoi cette émission du Grand Oral. Euh, c'est une émission qui est euh, qui diffusée sur France 2, je ne sais pas si elle existe encore. Euh, c'est Laurent Ruquier à l'époque qui était euh, le présentateur de cette émission euh, et le but de l'émission c'était de, ben, de laisser parler, c'est un concours d'éloquence euh, pour désigner le meilleur orateur français et euh, tu, as, tu as fait partie de cette émission et il y avait, ben, alors je l'ai regardé avec beaucoup beaucoup d'intérêt moi aussi euh, et c'est là moi où je t'ai vu la toute première fois et je me souviens, je me souviens encore très très bien de l'émotion que tu m'avais procuré j'ai été mais, ému euh, profondément par non seulement ton discours mais par, euh, par le contenu de ton discours et la façon dont tu le fais et puis Virginie ton sourire, ton sourire est extraordinaire, il fait partie de ta personne et, et, et c'est vrai que le sourire fait beaucoup. Et euh, je pense que c'est la toute première fois. Alors, j'ai déjà entendu des malentendants parler. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà entendu des discours de malentendants. Mais le tien, euh, alors je ne sais pas si c'est encore disponible en, en différé ou en replay, mais c'est tout simplement extraordinaire. Et ce jour-là, je t'ai découverte. découverte euh, je t'ai suivi sur LinkedIn. Et d'ailleurs, je mets pour nos amis euh, ton lien LinkedIn, si on veut te rejoindre, c'est pas compliqué, hein. vous allez sur LinkedIn et vous allez sur Virginie de la Lande, vous cliquez sur « Mettre en contact » ou vous vous, euh, vous abonnez, vous allez voir tout ce que Virginie publie et euh, voir également ses péripéties de conférencière. On a ce métier en commun, on aime ce métier, euh, tu donnes beaucoup, beaucoup de conférences. Il y a aussi ton site internet, handicappower.com, j'adore le, le, le pouvoir de l'handicap, tu as fait une conférence. Quelles sont les, les conséquences pour toi d'être passé au Grand Oral Je suppose que ça t'a ouvert encore plus d'opportunités à donner des conférences Ah, mais complètement. C'est-à-dire que euh, en fait, ça m'a donné une, une notoriété que je n'avais pas du tout, même avec nos euh, documentaires. Et ça m'a fait très <rire> C'est-à-dire que début, je me suis dit voilà, euh, qu'est-ce qui me tombe dessus euh, Mais déjà, euh, je retourne dans la rue, euh, m'interpelle, je suis en train de faire ma course je euh, me demande un autographe, euh, enfin, J'ai vraiment connu euh, pendant une dizaine de jours la vie des stars américaines, telles que je peux le Donc, il y avait, euh, en fait, sur les réseaux sociaux, euh, la vidéo du Rotoran a été diffusée à grande échelle et il y avait un million de vues par jour de dix jours. C'est un truc de fou. C'est un, de... un, un truc de fou. Euh, effectivement, cette visibilité, tu l'as partout. Et moi-même, qui suis aussi sur TikTok, je t'ai même vu passer sur TikTok des gens qui prennent cette vidéo et qui la mettent sur TikTok. On te voit partout, <rire> On te voit partout. <rire> <rire> Alors, et c'est <rire> tant mieux, c'est tant mieux pour toi parce que ton message est extrêmement puissant. On va parler tout à l'heure du contenu de ta conférence parce que le contenu de ta conférence c'est tout simplement aussi le récit de ta vie mais aussi les leçons que nous on peut tous tirer et le lien que tu fais entre ce que toi tu vis et ce que nous dans la vie euh, du commun du mortel ou d'entreprise on peut vivre. Toi ton credo c'est ce que tu as marqué sur LinkedIn. Ton credo est assez puissant, tu, tu marques sur LinkedIn. Handicap ou non, nous avons tous en nous des trésors que nous pouvons mettre au service de la société en général et des autres en particulier. La science, les relations humaines, la performance en entreprise, tout le monde peut bénéficier de ces trésors cachés. Alors, parlons-en maintenant justement de ces trésors cachés. Qu'est-ce que tu nous racontes en conférence euh, et quel est le lien que tu fais entre nos vies ou celles de l'entreprise alors, euh, en référence, j'ai trois références. Donc la première, qui est une référence pour moi motivationnelle, qui reprend le titre de mon livre « Abandonner jamais ». Et dire, explique comment on fait pour justement ne jamais, jamais abandonner quoi qu'il nous arrive dans la vie. Ma deuxième de mes est une référence sur la diversité. sur comment faire de la diversité à l'objet de performance, pour les entreprises. Et la troisième est une référence pour les femmes. C'est Monsieur à aller tutoyer les étoiles. <rire> Donc, euh, rapidement, euh, pour euh, le lien entre notre vie et la vie des entreprises, c'est qu'en fait, euh, on a tendance à vouloir séparer vie privée et vie professionnelle. Or, dans la réalité, quand on regarde bien, on s'aperçoit que les personnes qui réussissent le mieux sont des personnes qui sont parfaitement alignées entre mmh. leur vie privée et leur vie professionnelle. Absolument. Absolument. Et surtout, des personnes qui se connaissent parfaitement et qui s'aiment aussi bien avec leur qualité qu'avec leurs défauts, leur vulnérabilité. Et ça, en fait, ah, à savoir que, excuse-moi, la vulnérabilité, ce n'est pas un défaut. Hein. <rire> <rire> ça se tire. <rire> Et donc, euh, en fait, le principe, justement, de la performance en entreprise, c'est d'aller chercher, en fait, ce qui nous différencie, ce qui nous singularise dans une équipe. Ben, c'est justement ça qui va faire notre complémentarité, et notre force. Quelle, quelle, quelle est la conférence C'est sûr, absolument. Quelle est la conférence qu'on te commande le plus Alors, la conférence qu'on me commande le plus, c'est Abandonner, pas d'interrogation, jamais. Ça, c'est vraiment ma conférence inattirée. Et, et, et ça t'éclate de la donner celle-là tu, tu, tu aimes la donner <rire> Ah, mais ben, j'adore. J'adore, parce <rire> que euh, en fait, c'est ma première conférence c'est une référence qui est très motivationnelle, de en termes d'énergie, euh, c'est vraiment chouette. Et en plus, euh, c'est une référence qui, à chaque fois, me fait vibrer, me, me prend au trip. Et euh, c'est une référence qui fait que énormément de plaisir à partager, mais qu'après, je vois des gens qui explosent leur plafond et justement s'autorisent à faire ce qu'ils n'avaient jamais osé faire jusqu'après. Comment on peut Exactement. faire autrement Ce n'est pas possible de faire autrement si on t'entend, si on te voit, si on voit ton parcours et si surtout on voit le résultat face à nous. Comment peut-on, après toi, encore douter ou hésiter que c'est possible Et comment, effectivement, peut-on, après ton passage, oser dire qu'on va abandonner Ce n'est pas possible, c'est extrêmement puissant. Hum. Mais d'ailleurs, euh, je pense que vous à avoir plus de personnes comme moi qui prennent la parole. Et eh bien, justement, suis... c'est ça qui est terrible, c'est que nous sommes nombreux à être, entre guillemets, extraordinaires, aspirants, mais assez peu à oser prendre la lumière à accepter de prendre la lumière. Absolument. <rire> accepter à prendre la lumière et aussi accepter qu'on doit prendre sa place parce que personne ne te la donnera. Ça, c'est oui. certain. Qu'on soit valide, ou euh, qu'on soit en situation de handicap, euh, sa place, il faut la prendre. Et je pense que euh, le message euh, pour, pour chacun d'entre nous est clair, que l'on soit valide ou pas, il faut qu'on prenne sa place. Et euh, pour éviter de tomber dans la, dans la caricature, et tu le dis très justement, il faut pas tomber dans la caricature, on n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour inspirer les autres. En revanche, on peut nous aussi être handicapé émotionnellement. Il y a différentes formes de handicap. Hein. <rire> Moi, je connais des gens alors, qui sont handicapés de la relation. <rire> alors, euh, je suis complètement d'accord qu'il y a plusieurs formes de handicap. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse humaine. C'est qu'il y a des personnes qui sont handicapées physiquement, d'autres qui sont handicapées mentalement, et d'autres qui sont handicapées de l'âme. Absolument. Absolument. Et ceux-là oui. sont plus compliqués encore, je trouve. <rire> oui. Euh, la différence, c'est que cela. là personne ne leur revoit de la figure. Donc oui. c'est compliqué pour progresser intérieurement. C'est vrai, absolument vrai. En plus des conférences, tu fais aussi de coaching, mais est-ce que tu as encore du temps pour faire du coaching ou tu es pris beaucoup par tes conférences Alors je suis beaucoup pris par mes conférences et euh, nos y avait un petit peu arrêté pendant la période de confinement parce que euh, ça a été une période qui a été très difficile pour beaucoup de personnes. Et à titre personnel, c'est une période que j'ai bien vécue. Mais justement, pour bien la vivre, je me suis un petit peu protégée. Et tu as raison. Donc en fait, j'ai le coût mais à petite doigt. C'est ça. J'ai en fait, plein d'autres projets, c'est-à-dire que j'ai créé un deuxième livre, je suis en train de préparer des formations, je suis en train de préparer plein, plein de choses. Et donc c'est un petit peu de temps pour tout ça. Absolument, absolument. Et si quelqu'un veut se faire coacher tu, tu as des conditions, c'est parce que je suppose que euh, je, je peux imaginer que dans ta situation, tu as une situation de choix et c'est un luxe, tu peux limite choisir tes clients. Demain, quand on veut se faire coacher par toi, comment ça se passe Tu sélectionnes un peu les gens, c'est toi qui en as un peu envie, comment ça se passe Alors, euh, c'est-à-dire que euh, en fait déjà, j'ai choisi par rapport à la raison de se faire coacher. Donc, il faut que la personne ait vraiment un objectif très clair. Et euh, il y a deux types de personnes que je vais accompagner soit des personnes en situation de handicap, soit des personnes qui veulent aller tutoyer les étoiles. Donc, en fait, euh, si ce sont d'autres raisons, il faut les orienter vers d'autres personnes. Super. Donc aujourd'hui, si on veut se faire coacher par, par Virginie, il y a une liste d'attente. Comment ça se passe <rire> Alors euh, effectivement, il y a une petite liste d'attente, mais euh, je suis très transparente. C'est-à-dire que euh, j'ai donné mes disponibilités et qu'il appartiennent à un problème avec ça. Eh Et bien Gloria tu en fait euh, toujours vers une autre personne s'il y avait. Super. Alors. Aujourd'hui, tu as écrit ton livre qui, qui je, je le rappelle, je, je le mets là, à l'image hein, parce qu'il faut vraiment que, que vous alliez le, le commander, le chercher, ce que, ce que vous voulez, mais allez le chercher. Euh, abandonnez euh, jamais. Euh, il est édité pour, pour le. Alors que je regarde, il est édité chez Kawa, c'est ça hein Chez Kawa, tu t'appelles. Chez Kawa. Donc on peut le commander, voilà, vous l'avez en ligne, etc. Euh, quel est le, le message que, qui, pour toi, te fait vibrer euh, quand tu donnes une conférence Quel est, pour toi, ce, ce message qui, pour toi, est le plus important dans toute ta conférence euh, Est-ce est que ma question est claire <rire> Alors, euh, dans la conférence « Abandonnez jamais », c'est... Euh... Écoute cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, yes, le canne, yes. et il Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont perdu espoir, qui se disent que c'est vraiment plus possible Parce que moi, j'en rencontre tous les jours, on fait des métiers similaires, hein on est conférencier tous les deux, on a fait du coaching tous les deux. Euh, moi, j'en oui. fais beaucoup moins, comme toi, c'est pour ça que je connais ta situation. J'ai beaucoup moins de temps pour le coaching. Et moi, mon, mon univers tourne autour de la conférence, entre former les uns euh, ou moi-même donner des conférences. C'est un choix et ça me plaît. Euh, mais je rencontre beaucoup de gens qui, qui sont convaincus que, que c'est plus possible que le sort s'acharne sur eux. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là Alors, à tes gars, c'est acceptable. que que leur dis de demander de l'aide, ça demande de l'humilité parce que demander de l'aide, c'est pas facile. Aujourd'hui. Ah, on, on, on vit dans une société qui, qui nous inculque de devoir euh, tout faire soi-même. Oui. Limite, tendre la main est presque euh, quelque chose d'impensable. De, de, de, euh, Qu'est-ce que tu dis mais à ces gens Pardon Justement, euh, je dis justement c'est le privilège du handicap. C'est qu'en fait, euh, quand on est en situation de handicap, on est vulnérable. Et on a énormément de situations dans lesquelles, qu'on en ait envie ou pas, on est obligé de demander de l'aide. Mmh, mmh, mmh. Par exemple, pendant des années, je ne pouvais pas téléphoner. Je me promenais à coup de fil, en pleine autonomie. Il y avait 36 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Ah oui! Je euh, la situation de dépendance de la ça me mettait. Je peux prendre des le métiers euh, pour prendre euh, en fait, des nouvelles de ma famille, de mes amis, etc. Très intéressant. Et donc, euh, ouais. Bon, ça, fait que ben cinq ben ans, ben ça fait que cinq ans que tu es autonome au téléphone. Alors, il y avait la possibilité de téléphoner, mais il y avait toujours une personne qui me traduisait sur ce que mon interlocuteur me disait. Donc, la première fois que j'ai pu appeler toute seule, personne pour m'aider, ben, qu'il y avait une technologie qui me le permettait. Et c'était un aménagement de potes J'avais effectivement traduit. Mais comment ça se passe alors C'est quoi C'est une application qui t'écrit ce que, que, ce que tu entends Comment ça se passe Alors en fait, c'est une personne à distance qui est connectée au téléphone et qui entend en fait l'interlocuteur et qui tape en fait ce que la personne dit. Ah d'accord C'est de la parole avec deux secondes de retard. Donc, ce n'est pas, pas une intelligence artificielle qu'on peut, on peut le voir sur Exactement. Google ou sur Facebook, parce que hein, Google Facebook traduit simultanément, c'est vraiment une personne physique qui écoute et qui écrit pour toi. Mais à l'époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, euh, ça s'est transformé en reconnaissance vocale. Ce que vous utilisez ce soir, c'est effectivement la reconnaissance vocale. Il euh, y a Claire qui nous dit, ceux qui n'y croient plus, il faut modifier sa perception, mais surtout voir plus loin dans l'avenir, et que tout provisoire, mais Virginie a raison, de l'aide, une main tendue, une écoute bienveillante et compréhensive. compréhensive. Euh, je, je, je trouve ça très important, Virginie, parce que, et ça, ça nous concerne tous, euh, tous les êtres humains, cette fameuse, ce fameux besoin de demander de l'aide à l'autre. Euh, Qu'est-ce qui peut nous aider à oser demander de l'aide à l'autre ça, ça demande parfois des efforts quasiment surhumains, des efforts intellectuels, des efforts culturel, c'est parfois culturel, des efforts euh, éducationnels, c'est parfois dans ton éducation, sois fort, bats-toi, etc. Ça crée ces situations-là. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont du mal à admettre qu'on peut demander de l'aide et qu'il n'y a, aucun, euh, a aucune conséquence négative à demander de l'aide Alors, euh, <rire> ça, ça fait partie de ma référence <rire> <rire> bah, écoute, révèle-nous un petit bout de ta conférence. <rire> y un petit, il n'y a absolument eu, euh, aucun problème de partager ça. Mais euh, généralement, euh, j'ai appris que moi-même, j'ai eu besoin d'aide et que ça m'a apporté. Mais que, évidemment, euh, et ceux qui vont euh, bah, acheter mon livre veulent pouvoir suivre leur curiosité, mais ils ont traversé une période très difficile. Oui, effectivement, je n'ai pas eu d'autre choix que de demander de l'aide. Il faut savoir que euh, quand on est en situation de handicap, souvent on nous met dans une espèce de dogme dans lequel euh, on doit régulièrement aller voir le il part du principe que quand on est handicap, on va forcément mal, parce que euh, forcément on souffre de regard des autres, les gens sont méchants à maintenir, etc. Mais moi, euh, à ah, cette époque-là, il très, très bien. Il <rire> vivait très bien le regard des autres. Il avait plein d'amis. Il avait des petits amis. Enfin, vraiment, aucun problème. C'est. Du coup, ça a généré chez moi une espèce de méfiance instinctive. Parce qu'en fait, il s'obstinait à avoir des problèmes là où il n'y en avait pas. Ah oui. Il me faisait passer des tests d'intelligence pour voir si je pouvais être plus débile que la moyenne. Or, malheureusement, il était plutôt de la tendance inverse, c'est-à-dire promeneur de classe, assez dégourdi, je tête, refus de me faire passer. Ensuite, il était en conflit, évidemment, avec ma maman. Et là, on a tout mis sur mon père, qui était évidemment le ciel de part, alors entre lui et maman, il était effectivement tendu. Mais avec moi, ça se passait très bien à qu'à l'avoir appris je n'étais vraiment vraiment pas d'une démarche euh, que j'avais envie d'entamer. surtout qu'à un moment donné je n'ai pas où je choix. J'ai atterri chez <rire> psy. Et là j'ai vraiment travaillé sur moi et j'ai vu en fait à quel point c'était constructif. à quel point effectivement ça a changé ma perspective, ma manière de voir les choses. Et puis en, ensuite ça m'a permis de déconstruire un certain nombre de croyances que je pouvais avoir, que je faisais que je reproduisais sans arrêt le même schéma. En fait, euh, que je peux partager en fait comme expérience, c'est hein, si je vous vous faites aider, ne croyez pas que c'est pas que vous êtes faible. Au contraire, ce sont les personnes fortes qui demandent de l'aide. Mais je sont des personnes faites en fait qui ont tenu Tenu, tenu, supporté comme moment où ce n'était plus possible. Et en général, les gens autour traquent bien avant. La deuxième chose, c'est que euh, quand on regarde autour de soi, les personnes qui réussissent aujourd'hui, que des personnes qui peuvent très bien qui que des amis, des coachs, des moteurs. Ah, mais je suis complètement d'accord, euh, Claire, que le handicap n'y fait sortir de notre gueule de copains. Et complètement une partie. Mais ça, on ne le comprend pas forcément tout de suite. Et puis, euh, la troisième chose, c'est que euh, le fait d'avoir une personne complètement extérieure, qui ne soit pas la famille, qui ne soit pas des amis, et qui nous accueille de manière euh, inconditionnelle, sans aucun jugement, sans aucun parti pris fait énormément de bien et nous permet aussi d'avoir cet effet miroir où euh, on se dit, mais qui suis vraiment Au dehors de l'éducation que re j'ai reçue, au dehors de la norme sociale, au dehors du regard de mes professeurs, de mes camarades et tout ça, qui suis vraiment au fond de moi-même Et quand on a trouvé la réponse à ça, c'est là où que me notre vraie vie. Absolument. Absolument. Euh, merci, je suis, euh, je suis touché et ému. Et tu, tu, je ne suis pas le seul parce que je vois que Claire nous dit que, qu a, que Nana a les, les larmes aux yeux en t'écoutant. Euh, même moi, je suis très ému en t'écoutant et, et ça, me, ça, me, vraiment, ça me lie à ce que j'avais ressenti la première fois en regardant le grand oral. C'était vraiment quelque chose d'émouvant. Et tu sais ce qui est fantastique, Virginie C'est que tu le dis avec un naturel. C'est ta vie, tu le dis avec générosité, avec authenticité. Il n'y a pas de faux-semblants et c'est ce qui fait que ton message passe vraiment très, très bien. C'est okay. qu'on sent que tu as travaillé sur toi. On sent okay. que c'est clair pour toi. On sent que c'est tellement clair pour toi que tu as maintenant envie de le transmettre aux autres. Et c'est probablement la plus belle qualité qu'on puisse avoir pour être inspirant et prétendre au métier de conférencier. Merci, merci et bravo, c'est extraordinaire. Non, mais merci. Et en même temps, c'est tellement important pour moi de le partager mais qu'en fait, on a vu euh, autour de nous tellement de gens qui vous mal. Et parfois, en fait, ces gens-là ne nous disent rien, mais on le ressent en termes d'énergie, de leur manière de se positionner, euh, de leur manière de réagir à des situations. Et certaines peuvent être aussi même euh, violentes, agressives et tout ça. Et je suis passée à titre personnel par tout ça. Par la colère, par la mutilation, par, par le sentiment que euh, le monde que euh, je n'ai pas ma place sur cette terre. Et en fait, quand on a ressenti ça, on ne veut plus que personne, en France, ne ressente ça. Mmh. Parce que c'est tellement dur, c'est mmh. tellement euh, inhumain, en fait. Mmh. Et qui est bien, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être le seul, que personne ne nous comprend, qu'on n'arrivera jamais, que euh, en fait, les autres ne peuvent pas comprendre. Et en fait, si les autres peuvent comprendre, mais pas n'importe qui. Mmh. Ce sont les professionnels, ce sont les gens qui sont passés par là, ce sont les gens qui ont une vraie empathie. Mmh. Absolument. Et on euh, pense que notre société, ne nous garment pas, en fait, pour écouter le message qui cache derrière les émotions. Pourquoi sommes-nous en colère Pourquoi sommes-nous tristes Qu'est-ce que ça nous apporte Une fois qu'on a compris ça, en fait, ça nous paraît tellement évident qu'on a envie de le partager pour que finalement tout le monde soit plus heureux. Ça t'apparaît un peu que la praline, mais... Non, non, absolument pas. Justement, pour, pour moi, tu, tu es en train de définir le cœur et euh, l'une des raisons pour lesquelles un conférencier peut être puissant, c'est qu'il a compris ce que tu viens d'expliquer. Pour moi, c'est absolument pas que, que la praline, pour moi, c'est la base. C'est la base pour être inspirant et pour transmettre. Euh, moi, je, je, je, retiens, je retiens plusieurs choses de ce que tu viens de dire euh, parce que euh, j'ai envie de dire quasiment chaque phrase que tu dis est inspirante et sont des vraies pépites mais et ça concerne tout le monde parce que ce que tu dis là aujourd'hui nous unit et il n'y a plus de handicap entre toi, moi et ceux qui nous écoutent parce qu'on vit tous la même chose quand tu as dit voir le problème là où il n'y en a pas ça nous arrive à tous et on a tendance à se flageller à se victimiser à voir des problèmes là où ils ne le sont pas même moi en conférence je le fais avec mon sketch du sac poubelle c'est exactement ça le problème il est petit et au final je rentre dedans tellement il est gros <coughs> non mais le merci <rire> et il euh, y a autre chose que tu dis et, et que tu as dit tellement naturellement je pense que tu sais que c'est une pépite mais je tiens à le soulever pour ceux qui nous écoutent c'est qu'à un moment donné tu as dit je n'avais pas le choix je n'avais pas le choix de demander de l'aide et je pense les amis que euh, s'il y a bien quelque chose que vous pourrez retenir à ce stade de notre rencontre c'est dès que vous rencontrez une difficulté, et si vous n'aviez pas le choix de demander l'aide à l'autre, ça changerait quoi dans votre vie c est, c est, Si tu pas le choix. Oui, continue Virginie, vas-y. C'est ça, une arrêtes de l'UR. Oui, mais c'est ça. C'est si je n'ai pas le choix, si je, je suis seul. C'est qu'à un moment donné, ben, tu, tu, tu es seul, mais j'ai envie de dire, ben, tu, tu crèves seul. Excuse-moi l'expression, mais c'est littéralement ça, au sens propre et figuré. Euh, c'est effectivement ça. Ce n'est pas, pas être dépendant de l'autre, c'est accepter l'aide de l'autre de pour des raisons de survie. Mais ça, c'est exactement pareil quand on est entrepreneur, quand on est en couple. Et quand on se dit, et eh, si je n'ai pas le choix, ça change tout dans la réponse. Ça change tout. Oui, et euh, le, le, le, le pacte aussi en le féroge c'est que euh, faire preuve d'humilité, nous permet d'aller plus loin, et parfois même de nous aider. L'humilité, alors là, là c'est tout un sujet aussi, hein. faire preuve d'humilité. C'est vrai, on n'y pense pas beaucoup, et c'est le mot qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé, ça demande de l'humilité, de demander de l'aide aux autres. Et je suis mal placé pour en parler. <rire> non, non pas que je sois prétentieux, un petit peu, mais je l'assume, <rire> je suis un petit peu prétentieux, mais je l'assume, je le sais, euh, mais effectivement quand j'ai un problème j'ai plutôt tendance à vouloir chercher la réponse moi tout seul et je fais partie de ces gens, je, je l'avoue devant tout le monde, ça y est c'est fait, maintenant tout le monde le sait, j'ai du mal à demander de l'aide et c'est presque au bord du gouffre quand j'ai plus le choix que je me dis « je vais peut-être demander de l'aide ». Et c'est souvent dommage parce que je perds du temps, je perds de l'énergie. Euh, et c'est peut-être effectivement un problème d'orgueil aussi, et je l'admets. Mais euh, tu, tu, tu imposes l'humilité, ce qui me donne envie d'en parler euh, ouvertement. Je viens de me livrer là, ce n'est pas bien, mais bon. Alors, euh, il y a, il y a... Il y, y, y a Claire qui nous dit en toute humilité, ben, c'est effectivement euh, mon slogan, parce que dans, dans les blagues, je dis souvent en toute humilité, je, je termine mes phrases, euh, parce que j'essaye de l'être, je, je peux l'être, mais parfois oui. je ne suis pas. Mais voilà. <rire> nous avons. Mais, euh, mais je y a, très, notre cas très puissant de ta de partager cette histoire de rapport entre l'humilité, l'arrogance, mais que porte tout ça au et si oui. on dit le contraire, euh, personnellement, il ne croit pas trop. Mais partie des personnes pour que des Je Alors, on en a tous besoin. On en a tous besoin. Et c'est ça aussi, c'est l'image que l'on se fait de l'ego. Euh, on en parle souvent, ou, on lit souvent des choses complètement, euh, selon moi, erronées par rapport à l'ego. Je pense que c'est la base de la confiance en soi. L'ego, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas de l'orgueil. C'est déjà de... se connaître soi, connaître ses limites, mais également ce qu'on sait faire, ses compétences, les admettre. Il n'y a aucun de... orgueil à dire qu'on sait. Je veux dire, et c'est aussi le propre de, de toi en, ou de n'importe qui en conférence. On donne des conférences parce qu'on sait ou qu'on veut ou qu'on qu espère partager quelque chose. Et il nous faut un minimum d'ego pour accepter d'être vu, d'être applaudi, d'être aimé, parce que c'est ça aussi. Virginie, on t'aime aussi. Et les gens qui nous regardent en ce moment le disent, on t'aime parce que tu nous fais du bien. Et quand on fait du bien, ben forcément, ben on a envie d'aimer les gens, c'est clair. Merci. Mais ce euh, y j'avais envie de dire aussi, c'est que Nego euh, nous permet de ne pas subir, de ne pas laisser les autres décider de notre vie à notre place. C'est là aussi. Tu peux développer ça, je trouve ça très intéressant euh, parce que je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans aussi, beaucoup de gens ont l'impression de subir leur vie et donc selon toi, l'ego nous permet de, de, de prendre la main sur notre vie. Tu peux nous expliquer un peu <rire> euh, Disons que euh, au général, retenez, enfin, retenez, issus de la diversité, quand on est en position de vulnérabilité, la majorité a tendance à nous faire entrer au fait d'une espèce de moulin, à décider, entre guillemets, de notre vie à notre place. Oh, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Euh, là, tu vas au en cours, ensuite, tu vas passer une évaluation. Et puis, euh, si jamais tu fais des fautes, moi, deux fois, etc. Et au en fait, le fait d'avoir de l'ego, il me permet aussi de remettre en question le système. Je vais dire, mais en fait, dans le feu, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et que j'ai un négociant qui a ma peur pour arriver à m'exprimer. Et comment j'exprime les choses est que, Évidemment, plus on ben, va m'exprimer de manière arrogante, plus la réponse, à le rire que d'être un petit peu agressive. C'est normal. Exactement. Mais en fait, négo pour moi, c'est une impulsion qui nous donne en fait l'énergie d'exprimer, soit euh, d'exprimer à point de vue, soit d'exprimer à refus. On n'accepte pas la situation telle qu'elle est, et voilà notre position, voilà comment on aimerait qu'elle soit. C'est un petit peu, en fait, euh, euh, le, le positif de la colère. La colère, en fait, c'est vraiment une impulsion. L'ego, c'est… voilà, merci beaucoup, Julie. <rire> c'est ma signature et c'est ta devise, Julie. Et tu un bien <rire> Alors, euh, tu, tu, parles que, tu dis que l'ego est une énergie qui nous permet euh, de, de s'exprimer. Je suis complètement d'accord avec, euh, avec cette, euh, cette définition. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu dis aux gens qui, qui n'ont tellement plus aucun estime de soi euh, je ne parle même plus de confiance en soi, d'estime de soi, euh, qu'il qu s'éteignent, qu'il reste dans l'ombre. Et quand je parle de s'éteindre, c'est vraiment le pire qui puisse arriver quand quelqu'un s'éteint. Quelle est la, la seule ressource, ou en tout cas, quelles sont les, ou la ressource dans laquelle ces gens-là peuvent encore puiser alors qu'ils ont perdu espoir en eux-mêmes Pour moi, roi de l'optimisme, il n'y a rien de pire que de perdre espoir. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui perdent espoir en eux alors, euh, il y a deux sortes de réponses à fonction de la personne qui va faire demain. La première, c'est une réponse un peu provocatrice. C'est de leur dire euh, qu'il qu est incapable, qu'il ne veut rien. Ce sont des mesures que vous faites à vous-même. Ça vous puisse à la médiocrité. Parce que si vous pensez que vous êtes incapable, que vous n'arriverez à rien, alors vous ne ferez rien. Mmh. Parce que pourquoi essayer de faire quelque chose si dès le départ vous pensez que ça ne marchera pas Absolument. Et déjà, pas le bon point. Et de manière beaucoup plus bienveillante, je peux te leur dire, euh, et de vous en fait à ce qui passe à l'intérieur de vous. Chaque fois qu'autour de vous, il y a quelque chose qui va réveiller ce truc positif, cette étincelle de vie, euh, cette euh, oh, d'humanité, de vie, de chaleur, de. de bonheur. C'est à ça que vous que vous raccrochez. Et il faut aller essayer d'identifier ce qui passe. Pourquoi c'est réveiller quelque chose et que c'est qu'à ce moment-là, deux personnes se donnaient de la tendresse C'est parce que vous avez besoin de tendresse Donc, allez chercher la tendresse Et que c'est une personne qui est allée défendre une autre personne C'est peut-être parce que vous avez besoin pour vous défendre ou parce que vous vivez une situation dans laquelle quelqu'un se fait maltraiter devant vous et vous y êtes à poussant. De en refaire, c'est essayer de reprendre quel est le besoin qu'il y a derrière n'étaient celles qui se réveillent. Je prends des notes <rire> Les amis, vous qui nous regardez, n'hésitez pas, hein, vous réagissez dans le chat, euh, ne vous excusez pas de trop parler, c'est juste, justement très chouette de vous voir réagir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions directement à Virginie. Euh, n'hésitez pas, euh, si c'est un élan du cœur, euh, faites parler votre cœur, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Euh, elle est là oui, pour oui. ça, nous sommes là pour ça, et c'est un, un vrai plaisir, et vous voyez bien que Virginie est dans la générosité totale, elle partage sans, sans frein. Euh, Aujourd'hui, euh, Virginie, euh, le fait de donner des conférences Quelle est pour toi la, la différence Entre euh, donner des conférences Ou plaider une affaire au tribunal Alors euh, Je ne sais pas vraiment que Je n'ai jamais plaidé devant un tribunal Tu n'as jamais plaidé, tu étais juste juriste en fait D'accord Je n'ai jamais plaidé En fait j'avais peur A peur qu'il euh, me disait euh, Si jamais je ne comprends pas Qu'on dit le magistrat et que ça déferme mon clients. D'accord. Si jamais, euh, il quoi que ce soit, que je n'ai pas entendu. Qu'il y a un problème. Enfin, je n'étais pas prête à cette époque-là. que plus, je n'avais pas la technologie, je n'avais pas les moyens humains pour compenser ma solidité. Je comprends. Aujourd'hui, j'ai une position assez différente pour les raisons que j'ai évoquées. Parce qu Évidemment, ça a bien évolué. Et euh, je me suis rendu contre, en plus, la prise de parole au public, ce n'était pas aussi dramatique, aussi difficile que vous ne pouvez imaginer à l'époque. Donc, euh, peut-être un jour, je la robe. C'est vrai Ça, Tu, tu l'envisages Je ne sais rien. Je ne sais rien. Parce que, en fait, euh, j'adore ce que je fais, le métier régional, la vie que Donc, euh, aujourd'hui, je n'ai pas le besoin de reprendre la robe. Mais euh, parfois ça me fait réfléchir, et la seule chose pour laquelle je n'y vais pas, en plus du fait que j'adore ce que je fais, c'est que souvent quand on est un vocat, le sentiment qui nous anime, c'est celui de la colère. La soif de revanche, la vengeance, euh, ce sont vraiment des choses des euh, on va défendre un client qui a été victime d'une injustice, euh, qui a vécu des choses atroces, euh, et euh, justement, on va aller rechercher la mais Est-ce qu'il y a recherché... une qualité ou un défaut de, de, de laisser s'exprimer ses sentiments parce que tu es le porte-parole d'une victime, donc, pour, pour reprendre cet exemple-là, mais est-ce qu'un avocat a le droit d'être en colère pour son client Alors, euh, de toute façon, euh, un avocat a besoin de faire passer des émotions pour oh, que oui. ça soit tard. C'est exactement comme on peut faire aussi en fait... Ah. Euh, vous pouvez tout à fait faire une plaidoirie plate et être très peur en termes d'argumentaire. Ouais, ouais, ouais. Vous n'arrivez pas à toucher de la même façon qu'une personne, qui, moi-même, un plaidoirie, mais il va apporter des choses. Qu'est-ce qui oui, ferait que bien. tu aurais envie de reprendre la robe Qu'est-ce qui ferait que tu aurais envie de le faire Si la ah, technologie bah, existait, enfin je pense qu'elle existe maintenant, qu'est-ce qui fait que tu aurais envie de le refaire alors, euh, évidemment, j'aurais envie de euh, faire avancer des sujets. Par exemple, la cause des femmes, la cause des enfants qui sont occupés plus plus de l'État et qui ne sont pas forcément bien traités, ou dans les institutions ou dans les familles d'accueil. Ce euh, serait euh, les personnes en situation de handicap euh, qui vivent quand même énormément d'égouttise. Euh, C'est en fait toutes les personnes qui n'ont pas le droit à la parole, qui ne sont pas respectées. Donc, c'est aussi euh, toutes les formes de diversité, comme euh, les personnes homosexuelles qui ne peuvent y dans la rue, ou les personnes de couleur, ou les personnes qui ont une religion. Pour leur religion, c'est la figure, par moi, c'est incompréhensible. Donc, euh, en fait, tous ceux qui viennent me toucher au triple, pourraient faire que je reprenne robe sur que euh, les sentiments, en fait, de « le mode pour que plus facilement, par la conférence, que par la profession mmh. d'avocat. Je pense le, que tu touches plus de firmé. gens. Je <rire> pense que tu touches plus de gens en faisant des conférences qu'en faisant des <rire> plésoiries. Ça, c'est certain. Ça, j'en suis, euh, en suis euh, convaincu. En plus, on parle beaucoup de toi, les réseaux sociaux euh, relaient, ce qui n'est pas le cas, forcément, avec des affaires euh, de la justice. J'ai euh, peut-être oui. une question. Alors, ce n'est pas une question de piège, euh, c'est juste, je me fais l'avocat du diable, mais tu dis que tu veux faire avancer les choses et euh, c'est aussi le propre du conférencier, hein, c'est une façon de faire avancer les choses. Et la politique, ce n'est pas quelque chose qui pourrait te tenter, euh, par exemple, d'entrer en politique ou de rentrer dans un groupe politique ou d'entrer de dans une majorité qui te permettrait de, de porter cette voix Ça t'intéresserait Alors, c'est marrant parce que tout le monde me parle en ce moment. <rire> Aujourd'hui, une personne qui m'a dit « Mais tu ne peux pas être secrétaire d'État <rire> ?» Oui, voilà, par exemple. Est-ce que ce oui. serait quelque chose qui te tenterait Alors, il euh, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Donc, euh, franchement, à force de, d'entendre les gens me dire « Mais tu devrais rentrer en politique, tu devrais faire de la politique, nanana. Euh, » Je me suis demandé en fait si, si ça n'avait pas de chance. Et après avoir discuté avec énormément de personnes, après avoir bien réfléchi, je pense que ce n'est pas le meilleur droit pour moi. C'est-à-dire que autant je suis complètement convaincue euh, que c'est un excellent moyen de faire changer les choses, autant l'univers qu'il y a est euh, un point de vue euh, humain, oui. ne me correspond mal. Pas du tout. Aujourd'hui, en fait, je choisis les gens avec qui je veux travailler. Oui, oui. Je, je, je choisis les gens avec qui je veux mes partenaires, euh, mes clients, euh, enfin, les gens dans mon écosystème. On je peut lui dire, mais tout le monde se trotte. Et je n'ai pas du tout envie de lui regarder. Je, alors, je l'entends et je, je, je, je comprends et je te donne raison. Moi-même, j'ai fait de la politique, donc je sais, et j'ai même accompagné ah. pas mal de politiciens, donc je sais de quoi tu parles et tu as raison. En revanche, ne ferme pas ta porte parce qu'il se peut qu'un jour, un élu une, une, une, il te fait une proposition et, et j'ai envie de te dire, et là j'en profite pour te donner un conseil, ne ferme pas la porte. Il se peut que tu aies un élu qui te convienne, qui te donne la carte blanche et qui te laisse la parole. Et c'est à ce moment-là que ça peut devenir intéressant, effectivement. Euh, on n'est pas obligé de se battre tout le temps en politique. Il y a des moments où ça se passe bien. Mais euh, voilà, ne ferme pas les portes. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. <rire> non, mais euh, je suis d'accord avec ça, sauf que, en fait, ce n'est pas tellement euh, la problématique d'avoir des alliés qui a un problème. C'est plutôt, le en fait, que, euh, les sujets sur lesquels j'ai envie de me battre. Oui, ou d'accord. très universel. Oui, je comprends. Donc, il n'y a pas une personne qu'il faut combattre c'est plusieurs, pour faire bouger les choses. Et faire bouger euh, plusieurs personnes en même temps, plus toutes les chambres entre l'Assemblée nationale, le Sénat, plus toutes les administrations et tout ça, euh, pour bien connaître le sujet aussi, alors pas du tout en tant que politique, mais en tant que usagers, et et usagère rarement donc pour essayer de reprendre les choses pour eux et les faire bouger. Euh, il me dit, je pense qu'il arriverait davantage à faire bouger les feuilles en restant dans le privé, oui. plutôt qu'en m'engage politique, mais qu'en plus, vois. dans le privé, je gagne ma façon. <rire> c'est vrai. En politique, je suis obligé de faire des concessions. C'est vrai, c'est vrai. il ne a pas forcément nous faire des concessions en fait. <rire> c'est pas toujours agréable <rire> Et c'est vrai que quand, tu, quand tu fais des conférences, c'est toi qui décides tout ce qui se passe, C'est génial. <rire> Oui, non mais je fais des conférences, mais je fais plein d'autres choses, là aussi sur plein de projets passionnants. Donc euh, euh, je vais faire euh, des passages de la télévision, tant animatrice, euh, euh, j'écris euh, un livre, enfin, euh, euh, il y a plein de projets qui me passionnent autant les uns que les autres. Oh, peut être obligé de mettre tout ici à côté, mais il n'y a pas oui. <rire> ça, ça, ça peut être vécu comme étant une mission, ou même temporaire, mais je l'entends, et, et je, je, je, je, je l'accorde, et je vois que tu as bien, bien. réfléchi. Bien. Mais alors, oui. j'ai une question, la question subsidiaire, c'est, alors je crois avoir la réponse parce que ça se voit, mais est-ce que Virginie de la Lande est une femme heureuse Ah bah oui, mais ultra épanouie, dort mais oui. <rire> je, je m'en doutais mais j'avais envie que tu le dises. pourquoi t'avais besoin que je le dise <rire> j'avais envie de te l'entendre j'avais envie de voir ta réaction et, et voilà, tu l'as dit de façon euh, extrêmement convaincante il y a Claire qui a une, une question pour toi Claire qui te dit comment fais-tu euh, à ceux qui alors, dans la rue ou autre se moquent de toi ou ont des mots blessants, qu'est-ce que tu fais alors euh, honnêtement c'est euh, des c'est-à-dire que euh, pendant un certain nombre d'années, euh, ça me blessait. Ça me touchait vraiment, donc je ne réalisais pas forcément, mais intérieurement, ça me détruisait. Parfois, j'ai choisi la colère. Donc, euh, fait partie de ces personnes euh, qui m'ont ripoté, euh, qui sont défendues par la parole, euh, et quand beaucoup plus jeune, euh, euh, par la force des femmes aussi. <rire> Et puis, euh, aujourd'hui, euh, je suis arrivée à la conclusion qu'une euh, personne heureuse, épanouie, est forcément bienveillante. Elle ne veut pas nous mal des autres. Donc, une personne qui va attaquer une personne en situation de handicap, c'est une personne qui n'a pas tout compris. Mmh. Qui n'a pas compris, en fait, le côté positif euh, du handicap, de la différence, que nous sommes toujours complémentaires les gars des autres, que, en fait, euh, il n'y a pas que le handicap, il y a la personne qui se cache derrière le handicap. Et une personne qui s'arrête en fait à la première apparence, est une personne en général un petit peu superficielle, mais qui passe à côté d'une partie de sa vie. Merci Donc, pour cette... En fait, ça ne me fait rien. Aujourd'hui, il oui. n'y euh, a plus de la peine pour cette personne, que pour moi véritablement, parce que je me connais, je connais ma valeur... Euh, même comme je suis avec mon handicap, et il euh, me dit On bah, va bah, croire que cette personne a encore des choses à découvrir dans la vie. Euh, euh, J'essaye, si c'est possible, d'entamer le dialogue pour justement lui apporter euh, cette bienveillance, cette ouverture d'esprit, euh, cette euh, sensibilisation dont il peut avoir besoin. Et si que, euh, on voit qu'on n'est pas du de la communication, que c'est vraiment une personne qui a envie de me retraindre, bah, je vais la couler et puis, euh, je reprends ma vie. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ouais. On, on arrive malheureusement déjà euh, à la fin de notre rendez-vous. Euh, mais oui. ce que je ne oui. t'ai pas dit depuis le début, Alors d'habitude ici dans le studio, le studio est grand, j'ai plusieurs caméras. Et normalement, Anne, ma compagne, je la présente, elle est à côté de moi oui. et elle écoute tout ce que tu dis. Et à la fin de, de l'émission, elle fait un résumé, elle fait une chronique dans laquelle elle fait la synthèse de tout ce qu'elle a entendu. D'accord. Euh, Aujourd'hui, Anne est à euh, 1000 km de chez moi, <rire> mais elle a quand même tenu, donc Anne est là, elle t'a écouté depuis le début, et euh, elle va faire une chronique de tout ce qu'elle a entendu. Mais avant de lui laisser la parole... Euh, Virginie, je tiens encore à te remercier d'avoir accepté cette invitation, je passe un moment extraordinaire avec toi je m'en doutais, mais euh, voilà ça s'avérait ça, ça vrai euh, si tu avais un message à, à donner à tous ceux qui nous regardent en live ou en replay plus tard quel, quel est le message que tu veux nous transmettre qui, qui brûle au plus profond de toi Alors euh, le message que j'ai vraiment envie de partager ce soir, c'est que la différence sur le œil de, de celui qui regarde, Et quand il regarde la chose, tout seul. Mais au début, on a commencé les par Virginie sur de machin. Aujourd'hui, il veille la personne différente. Merci Virginie. Alors on va laisser la parole à Anne et voir ce que Anne a fait de tout ce qu'elle a entendu. Jingle. <t> en> On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Avec les micros, c'est mieux. Hein ce que j'ai entendu ce soir me donne envie de vous emmener en voyage. Le voyage des mots qui ne peuvent pas toujours être entendus. Dans cette communication où le silence va être rempli d'émotions, dans la grâce des mots et des gestes. Comment prendre la parole quand on ne peut entendre ce que l'on nous dit, alors que tant d'histoires se racontent dans notre esprit ne pas se résigner fait des miracles. C'est tout en conservant sa force intérieure que tout devient possible. Nous avons tous en nous des trésors que nous pouvons mettre au service des autres et ainsi faire bénéficier de ce trésor intérieur. N'abandonnez jamais. Acceptez de prendre votre place, personne ne vous la donnera. Allez dans votre lumière, malgré ce que l'on peut entendre comme « c'est la vie, c'est comme ça ». Ne transformez pas cette phrase en un mantra, à se répéter, mais combattez cette phrase. La vie se construit pas à pas et personne ne peut décider de votre vie. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit d'y aller, Osez demander. Quelle est ma perspective Celle que vous voulez créer Qui êtes-vous vraiment en dehors du monde extérieur Mais qui êtes-vous dans votre monde intérieur Arrêtez de voir des problèmes là où il n'y en a pas. Et si vous n'auriez pas le choix, que feriez-vous Et si tout vous semble impossible, que feriez-vous Vous oseriez franchir le pas de l'aide et vous n'attendriez pas d'être à terre. Osez aller chercher les mains tendues, c'est avoir de la force et du courage que de le faire. Ne laissez pas les autres décider à votre place. L'ego vous permet de prendre la main sur votre vie dans un juste équilibre, dans une impulsion pour vous exprimer et ainsi oser aller dans votre lumière et dans votre cœur intérieur. Ne perdez plus espoir, mais il est vrai, vous avez le choix. Soit être incapable et devenir médiocre, et vous avez raison de perdre espoir, ou de vous reconnecter à votre humanité, à cette étincelle de vie et de bonheur, et aller chercher votre tendresse et l'espoir ne, se... ne sera jamais perdu. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup. <rire> Mais alors qu'est-ce que merci tu en, en penses Virginie n'est pas une belle chronique ça ah, c'est magnifique. d'ailleurs ça me fait penser à une phrase que Marie de partager c'est je ne suis pas sûre qu'il m'arrive. Je suis sûr que vous choisissez d'être... Ça, c'est... Il euh, n'y a pas plus beau mot de la fin que celui-là c'est effectivement je ne suis pas ce qui m'arrive et je choisis ce que je veux être. Merci beaucoup pour cette pour cette pensée qui est une une, une citation des plus inspirantes. Euh, merci Claire pour vos commentaires. Voilà les amis, merci beaucoup pour pour votre présence. Merci à nouveau à toi Virginie de de ce moment extraordinaire. Merci Anne d'avoir fait cette chronique à 1000 km d'ici. Euh, et Claire nous dit, nous ne sommes pas notre handicap. Voilà, magnifique. Euh, merci beaucoup. Les amis, moi je vous dis, euh, attendez que je me trompe là, regardez, oh, je suis bien, je suis divisé là, voilà. Moi je, je, je vous dis merci. Euh, et un merci tout particulier parce que vous ne le savez pas, mais je voulais attendre la fin de cette émission. Pour vous l'annoncer mais ceci était la toute dernière émission du talk talk show et je voulais la clôturer avec virginie euh, voilà c'est je ne voulais je n'avais pas le cœur de ne pas avoir virginie dans le talk talk show mais euh, effectivement comme l'a dit virginie tout à l'heure et c'est pareil pour moi les activités professionnelles reprennent très fort et je ne peux plus m'engager à participer, en tout cas à organiser cette émission. Ça prend énormément de temps, outre le temps du lundi soir, mais toute la préparation. Et ce temps, malheureusement, je ne l'ai plus. Comme Virginie l'a dit tout à l'heure, je fais des choses qui me plaisent, mais je veux aussi les faire bien. Je déteste les choses qui sont faites à moitié. Et je tenais, les amis, à vous remercier. À vous remercier parce que c'est la deuxième saison du Talk Talk Show qui a commencé le premier jour du confinement il y a deux ans. J'ai fait plus de 80 Talk Talk Shows. J'en ai fait 13 lors de la deuxième session. C'est près de 100 émissions que j'ai animées. Et merci à vous parce que vous m'avez porté, vous m'avez encouragé. Votre présence m'a encouragé. Je tenais à vous dire Merci parce que votre participation, qu'elle soit en live ou en replay, mais mieux toujours, parce que vous êtes également très nombreux à regarder ça en replay, je tenais à vous dire, Merci, merci beaucoup de, de tout ça, euh, ça me brise le cœur de vous annoncer ça, mais de toute façon, euh, je serai toujours là, j'ai toujours des lives, je fais toujours des vidéos, j'ai toujours ma chaîne YouTube dans laquelle vous aurez des vlogs, donc c'est plus fort que moi, je ne peux pas me passer de la caméra et je ne peux pas me passer de ce contact avec vous, mais le talk talk show, lui, s'arrête pour faire place, bien entendu, à d'autres choses. Je ne vous quitte pas, je serai présent sous un autre format. Euh, voilà, je vous, je vous remercie, je vous laisse également la parole. Merci pour tous euh, vos mots. Euh, Claire qui nous dit « non, pas la dernière ». Eh bien si, malheureusement, c'est la dernière et je ne peux pas faire autrement. Eh bien, encore une belle soirée. Merci à tous. Merci Sylvie pour ce message. Euh, plus live, si y en aura, mais peut-être sous d'autres formes et dans d'autres, euh, voilà, d'autres formats tout simplement, mais avec une autre mécanique probablement. Euh, merci euh, Vana pour ton compliment. Euh, en effet, quelle fin magistrale, beaucoup d'émotions en tout cas, oui, et je remercie encore Virginie euh, d'avoir contribué à cette émotion, elle a été l'apothéose de cette centaine d'émissions que j'ai faites. Merci euh, Virginie, je vais te remettre aussi euh, à l'image, voilà, je te remets ici à l'image. Euh, et pendant que les gens euh, nous prennent, nous prennent euh, on est orphelin. Non, non, t'inquiète pas, je suis là. Euh, J'ai encore euh, beaucoup de choses. <rire> voilà, je, je, je suis là. J'ai encore mon programme euh, sur le groupe privé euh, euh, Facebook. J'ai le programme euh, du, euh, du lundi soir. Donc, il y, y a toujours euh, moyen de, de me retrouver. Voilà, <rire> ne, ne soyez pas triste. C'est toujours un petit pincement quand on dit, euh, quand on dit au revoir. Mais euh, c'est au revoir pour mieux se retrouver. Virginie, merci beaucoup. Euh, je te dis à très bientôt, j'ai hâte de te voir en live on a échangé par écrit je sais qu'on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux <rire> maintenant la seule chose qui nous manque c'est de nous voir en vrai on a un ami en commun déjà et beaucoup plus, mais c'est Eric Blot, que je salue oui, aussi, aussi. Eric qui est notre agent euh, notre agent de, euh, en tant qu'agent de placement euh, de bureau de conférencier et qui est aussi ton compagnon, voilà, tu peux pas, tu peux pas mieux avoir que ça. Euh, voilà, Je vous dis à tous euh, une excellente soirée euh, et je, je vous dis donc de rendez-vous toujours sur mes réseaux, restez connectés, restez connectés sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook et vous saurez ce que j'animerai très prochainement. Les amis, je vous dis au revoir, à très bientôt.